Oh non, non, non, non! Oh non. Oh, non. oh oh! Oh <rires> de oh oh! Oh oh! Non, non, il y en a d'autres qui te foutent! Tous! Faut que tu foutes! Voilà, tous! Faut que tu foutes tous! Tu vois, vous me tirez. Hello! Hello!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 Laisse-moi te dire une chose. Pour arriver à me faire chier à moi, il faut prendre des cours. Et ces cours-là, c'est moi qui les donne. Wesh, le Théo, tu parles de mes chiottes, mais évite de laisser des traces de caca quand tu chies chez moi, hein <rire> À bon entendeur Hey Bonjour les confinés J'ai plus de PQ Merci de me dépanner <rire> J'ai fait 200 000 vues sur la vidéo okay. Celle-là ah Oh baby baby wanna I cry Oh baby won't I cry To me for me Oh putain Give it to me Give it to me Oh putain ah <rires> Ici, là, pète un coup. Ouais. C'est bien. Ouais, c'est qui là Mel, c'est vie, ouvre-moi Ben non, on est au confinement Elle est con elle Ok, papa, je te donne deux options A, tu restes confiné avec maman toute la journée à la maison <rire> Ou B, tu Bébé, <rire> bébé. B, b. Show, bro. Oh my God, Oh my God! Bon, aujourd'hui du coup, je vais faire un petit peu de sport, mais jamais de la vie! Avant, tu faisais ta vaisselle, mais ça, c'était avant. Et t'as que ça à foutre à toi que ça se remplisse? T'as que ça à foutre? Oui. Elle, est habillée comme une pute. Franchement, si elle se fait violer, il faudra pas qu'elle s'étonne. Il faudra pas qu'elle s'étonne. C'est censé être la première émotion qui te viendrait après un viol. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de bitches qui vont regarder cette vidéo et qui vont se demander pour qui je me prends. Je me prends pour la queen des bitches. N'oubliez surtout pas. <laughs> It doesn't make a conflict today, but I'm very tired. Va passer l'aspirateur! You're a chill. Va, vas-y, au <laughs> lieu <laughs> de va aspirer. De suite. Ding-dong. Oh no! <laughs> <laughs> <laughs> Fais! Je fais le mur! Mais qu'est-ce que tu fais encore, caralho! Mais je dors! C'est pas l'heure de dormir! Lève-toi! <rire> <rire> Mec! Ah! Ah! Arrête, arrête, arrête tes couilles! Non! Mec, non! Donner de l'amour et de t'aimer, ok Et d'écouter ton cœur. Arrête d'écouter ce que les autres te disent. Tu sais quoi, Diane Je ne sais pas trop <rire> Aucune preuve, personne ne sait rien. <rire> I <laughs> Huh? What? What the fuck? What the fuck is going on? <laughs> <laughs> Why? Ben nous en Chine, deux minutes de vacances, après on reprend le travail, on reprend le travail, on reprend le travail. Mais... Moi c'est Alex. Et moi c'est Sarah. Et moi Clover. On est les totalistes Devinez quoi, je viens de me faire hagard par mes filles pour que je fasse un compte TikTok. Voilà, mais écoutez, bah, suivez-moi sur TikTok.